Ça change pas. Oui. Bon. Et non, mais ah, elle est belle. Hein. Elle, est, elle est bonne. Oui. L'hier terrestre. Ah, en bon corin, c'est l'hier terrestre. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la description de la feuille Ça s'appelle L'hier terrestre. Ronde. Euh... Non, pas. Pas d'accord. Non, non, non. Oui, ça. Oui. Rénif. Rénif. oui. Réniforme ou euh, cordée. C'est oui, le nom qui est écrit. Oui, oui. Cordée, ça veut dire en forme de cœur. Donc, globalement, en forme de cœur ou en forme de rein. Oui. Qu'est-ce qu'on peut ah. dire d'autre sur les nervures n'aimait pas. C'est une saveur qui est particulière. On va la décrire mmh. tout à l'heure. C'est un peu particulier. Divergente. Ça, ça ressemble un peu non, à la un. Non, c'est. C'est pas les, les nervures, c'est pas marche. du tout pareil que l'autre. C'est divergent. C'est comme des, ah. des artères. Ah. Oui, ah. alors, c'est. C'est ah. entre. Alors. Soit divergente, ou on peut dire palmée aussi, parce que oui, ouais, comme ben, la main. Bien. Soit euh, péné. Ah, péné. ah Oui, c'est ouais, entre, oui, entre les deux. C'est entre les deux. Et il y a toujours deux feuilles à la fois sur la... Alors, très bonne sur observation. La... Oui, il y a toujours deux feuilles à la fois. Alors si vous avez la, la tige de la feuille, vous allez poser votre main. Entre les deux, vous sentez que la, les, les tiges de feuilles passent entre vos mains ouais. et vous allez continuer jusqu'à l'autre et vous allez remarquer alors la tige est carrée, oui, très important, c'est qu'il y a une feuille de chaque côté de la tige, voilà. Donc, mais posez, elle s'enduit d'un côté de l'autre. Elles se mettent l'une à côté. Oui, de alors ça, c'est parce qu'en fait. Elles ah, c'est parce que ça sur ah, sur par terre. Sol. Oui, ah, du coup, elles donc peuvent pas. du coup, elles, ouais, se, elles se remontent. Il ouais, ouais. y, y a quelque chose qui est très intéressant et qui se voit quand, quand on les touche comme ça. Donc, on pose, on a les, chaque feuille qui passe d'un côté. côté à l'autre et on va à l'autre. Et en fait, on bloque. Parce que elles sont sur un plan à un niveau et elles sont ah, sur un oui. autre plan. Ah oui, oui, oui, oui, d'accord. On Donc c'est ce qu'on appelle décussé. les feuilles sont opposées et décussées. Alors ça c'est des, des choses très intéressantes à repérer euh, parce que c'est les trois premiers critères de la, des lamiacées et ah. les lamiacées sont intéressantes parce que c'est la famille des aromatiques et elles sont toutes comestibles. Donc si on sait ah. repérer une lamiacée, et eh bien on sait qu'on a une comestible alors comestible ne veut pas forcément dire agréable bon, oui. à, à manger dans la famille il y a la sauge, la menthe, euh, la lavande vous voyez un peu les formes de fleurs que ça a donc c'est un petit cube et deux, deux pétales comme ça mmh. et à l'intérieur il y a quatre graines. Elle est hyper surprenante parce qu'il y a plusieurs parfums qui sont mélangés. Euh, okay. Alors j'ai entendu menthe. Est-ce que vous avez un autre parfum qui est pas vrai. Ah oui menthe au début. Ouais. ouais. Mmh. Qui, qui a dit hein ouais. ça mmh. euh, Moi je dirais. Euh, c'est proche parce que, que moi, euh, celui que j'ai repéré, c'est lavande. Le lavande, hein. c'est deux bien. choses différentes, hein, on est d'accord Mais c'est des, des parfums assez proches. Et, et puis il y a le fameux parfum noisette dont on parlait tout à l'heure. En cuisine, alors, en cuisine, moi je la mets de l pareil, à peu près de l'entrée au dessert. Euh, on peut faire en apéritif. Ah, je ne vous ai pas donné le nom latin de l'autre, excusez-moi. Blé commun et des Blé oui, est ça. G oui g enfin quoi que G L E C H O M A pour Blé commun et c'est avec un H H E D E et des R A C E A Thank you.